Mmh, du coup, qu'est-ce que je veux faire? Mmh, J'ai pas trop d'idées aujourd'hui de quoi faire. Je sais qu'il est tard, mais bon. Mes enfants, ils dorment. Mes deux filles adorées. Mmh, mmh. Voilà. Mmh. Je vais essayer de sortir je vais sortir dehors. Hop. Je vais faire un peu le tour de la vie pour savoir qu'est-ce que je vais faire demain. Pourquoi pas aller manger au restaurant ouais ce serait pas mal ou faire un petit cinéma et j'engagerai une bibliothèque pour les enfants pour me détendre un peu pas de mal en vrai de faire le tour de la ville allez on va passer sur l'autoroute voilà je mets Cette vitesse là, voilà comme ça je passe bien sur l'autoroute. Ah, faut pas être très rapide, dis donc. Ah, voilà. Là, on rigole moins. Ah, ou alors, je pourrais aller avec les enfants au lac. Il faut qu'ils découvrent un peu. M'en bon, si. Ouais, on va faire ça. Hop. Hop, je vais me garer devant chez moi. Et juste... Bien fermer la voiture. Voilà, parfait. Hop, je peux rentrer. Voilà. Donc, mes enfants, hop et hop, alors, je vais vous attacher dans la voiture, moi je vais, je vais vous faire, faire ça à chacun votre tour, toi remets toi là, ma petite Allison, et toi du coup Alice Donc, tu vas monter dans la voiture. Je vais te mettre là. Mais. Ellie, Edison. Attache-toi. Enfin, je vais t'attacher, mais. Il est déjà que j'arrive à. arrêter de monter. Oula. Mais. Oh. Voilà. Voilà. Allez. J'arrive, à Disson. Hein. Allez, viens là, Allison. Ta soeur Alice est dans la voiture. Ma petite Allison d'amour. Oh là là, par commencer. Voilà, parfait. Moi je monte. Alors, on y va tout le matin, donc vous pouvez dormir. On va devoir passer par l'autoroute. D'accord là. Ah, ou alors on peut peut-être passer euh, par le contour de cet endroit. Ouais, on va faire ça. Et voilà. pour rester là on va on va je vais vous donner le ou là je vais vous donner du lait hein Allez, tiens ma belle voilà, voilà pour Alison maintenant Alice et voilà c'est bien ma puce je viens me garer on n'a plus qu'à attendre alors moi je mange mon pain N yum, n yum, n yum. Ah, c'est... Allez les filles, hop, je vais prendre la poussette qui est là-dedans, hop, hop, hop, voilà, allez c'est parti, on y va, regardez, je vais prendre la barque, ça on pourra faire un tour en bateau, Allez hein, les filles Hop, voyez, amusant, oui. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Attention, on va passer de l'eau attention Wouh non Alyssa ne pleure pas regarde on va passer à côté cette fois voilà regarde tu vois c'est tout pour jouer. Euh. Top. Je vais remettre la barque Ici même Voilà Allez c'était bien oui Allez rattachez vous Voilà Je mets tout ça dans le coffre Parfait Boum alors maintenant il faut faire demi-tour. Voilà. Alors nous ça va, c'est beaucoup plus pratique de passer comme ça. Mais bon, c'est à contre-sens, c'est-à-dire je peux pas faire comme ça. Donc ça c'est moins pratique. <rire> Rue Brookhaven. Um, ouais, je vais vous prendre les filles. Alors, Alice, ma bébé d'amour. C'est qui la fille à sa maman d'amour C'est toi, hein Bah oui, Alice. Alors, vas-y, mon cœur. Le um, deuxième en thing. Eh bien <rire> Allez, Alison. Voilà Allez, c'est l'heure de votre sieste Ici Voilà Tant qu'ils dorment, moi, je vais me poser devant la télé ah. On est bien, quand même, là Ça fait du bien, quand même, une petite, euh, une petite promenade, euh, comme ça, de temps en temps, c'est pas mal hein. Yeah. sous <sighs> Ah ha ha